Maintenant, on va griller un poivron facilement ou un autre légume comme une tomate ou une aubergine. Voilà, maintenant c'est super simple à éplucher et en plus, c'est un goût agréable et grillé.